avec Vipar, Spectra et la lumière XS2000, c'est le moment de la défoliation, on va enlever des feuilles, couper euh, des feuilles, laisser euh, aérer la plante, faire de l'espace pour les petites tiges, en espérant améliorer la croissance, donc ça va euh, aérer la plante et on va enlever là, euh, les plus grandes feuilles, les plus vieilles, on fait ça immédiatement. All right gang, c'est Winman, on va regarder ce que ça donne, la défoliation. Gros changement, gros changement. J'ai enlevé là, un tiers des feuilles, j'ai enlevé les, les feuilles matures, euh, les feuilles là, les plus grosses qui étaient là depuis le début. Euh, ça va donner vraiment plus d'espace aux, aux petites tiges de prendre de l'espace, de grandir. J'ai refait mon Low Stress Training ici. Cette tige-là était vraiment trop haute. Donc, euh, je l'ai repositionnée en espérant que toutes ces petites tiges-là poussent. Que ça donne des cocottes. Donc, euh, je vous rappelle, là, deux Vanilla frost. Photo période et ici j'ai deux euh, supposément c'est un cadeau supposément deux auto flowers j'aurais pensé qu'ils auraient tourné en floraison plus rapidement je m'attendais là que je sais pas man 1er septembre ces deux plantes là seraient sorties et puis j'aurais commencé la floraison de euh, peut-être dans un mois et puis ces deux là j'aurais pu, pu les sortir et puis ces deux-là auraient pris toute la place. Mais là, je, je trouve que c'est au ralenti, là, les auto-flower. Alright, donc euh, toujours là avec Vipar Spectra Lumière modèle XS2000. Qui nous donne 240 watts de puissance. Idéal en floraison pour une tente avec une superficie 2 pieds par 4 pieds. Présentement, on est en croissance. C'est excellent là, pour une tente 4 pieds par 4 pieds, comme on a en ce moment. En floraison, euh, je vais la laisser tout seul. Euh, alors on va voir ce que ça va donner. Et puis, euh, je ne rajouterai pas une autre lumière pour l'aider, pour la floraison, même si on est dans une plus grande superficie. On va voir ce que ça donne. Et puis, on va utiliser le Scrog. On va aussi, euh, bientôt... Faire une transplantation, là, on ne touchera pas aux flower cette fois-ci. Mais les deux photopériodes, les deux Vanilla frost, sont présentement dans des deux galons. Et euh, on va transvider ça là, dans des cinq galons. Transplanter ça dans des cinq galons très bientôt. Alright gang, donc c'était vraiment un petit aperçu là, de l'agro. Euh, et surtout là, la défoliation, là, ça fait quand même un gros changement. Là. Et puis ça va donner euh, de l'espace aux tiges et puis ça aide à la croissance. Alright, gang, je vous adore. Commentaire, pouce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!